Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, ce n'était pas réellement prévu, mais on va être obligé de parler, euh, reprise en présentiel, puisque euh, nos hommes politiques euh, apparaissent comme de véritables girouettes, hein, on ne peut pas dire autre chose, puisque après avoir signé lundi euh, lors de la CTAP... Euh, euh, le fait que euh, aucun établissement de collège ou de lycée ne reprendrait avant le mois de septembre pour des raisons sanitaires, eh bien, euh, la présidente du conseil départemental semble avoir euh, changé d'avis, euh, puisque euh, jeudi euh, 7 mai, eh bien, euh, elle annonçait euh, de voir les établissements dans lesquels il, a été il allait être possible de reprendre les cours. Donc au lieu d'avoir une situation très simple euh, et très saine en fait, d'un point de vue sanitaire où euh, eh bien, euh, le conseil départemental a su les difficultés sanitaires et eh bien il va falloir que nous euh, dans les établissements scolaires euh, établissement par établissement et eh bien on fasse le travail pour assurer nos conditions sanitaires parce que s'il y a bien une chose qui est primordiale et que nous euh, devons faire respecter et eh bien c'est cette précaution sanitaire parce que euh, contrairement à ce qu'a dit monsieur le recteur euh, avec monsieur Louisy euh, mercredi dernier heureusement qu'en guadeloupe le virus ne circule plus. Je dis ça en pesant mes mots. Bien sûr que oui, le virus circule. Euh, ça a été confirmé par l'ARS euh, lors de la conférence de presse de vendredi. Et donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, des conditions sanitaires Eh bien, il y a le protocole euh, qui a été mis en place au niveau national qui existe et bien qu'il faut faire respecter. La première chose, alors c'est une évidence, mais en Guadeloupe, quand il n'y a pas d'eau, eh bien euh, l'établissement scolaire ne peut pas être ouvert. Et euh, ça ne peut pas être, ah oui, alors l'eau, il euh, n'y en a pas à 7h, mais il va y en avoir peut-être à 8h30, et puis à 9h, il n'y en aura plus, mais c'est pas grave parce qu'on désinfecte qu à 10h et l'eau va revenir. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait de l'eau en continu et tout le temps. Dès qu'il n'y a pas d'eau, il faut que l'établissement ferme. Là-dessus, il faut être ferme et définitif parce que euh, eh bien, sans eau, euh, pas possible de se désinfecter, pas possible de se laver les mains, etc. Et. Euh, ce sont des choses, on sait, qui sont primordiales dans la prévention du virus. Deuxième chose, euh, le recteur, après avoir fait euh, beaucoup d'atermoiements euh, lors du comité technique euh, de jeudi après-midi, a expliqué euh, qu'il y avait des masques pour les enseignants et pour les élèves. Donc ça veut dire que... Euh, comme ce sont des masques grand public ça signifie qu'un masque grand public le masque ne vous protège pas vous mais il protège des autres en fait le virus des autres donc ça veut dire que si tout le monde porte un masque il y a effectivement une protection à peu près correcte mais s'il n'y a que vous qui en portez et pas les élèves c'est complètement inutile la troisième chose c'est bien évidemment de vérifier que la désinfection des établissements a lieu et a lieu de manière régulière il n'est pas question que vous rentriez dans un établissement scolaire euh, lundi, mardi ou mercredi si l'établissement n'a pas été désinfecté. La désinfection, c'est le préalable à toute autre chose. Pas question non plus euh, de faire euh, des réunions à plus de 10 personnes. On est bien d'accord que si le Premier ministre a insisté lourdement en expliquant que euh, dans la sphère privée, il n'était pas possible d'organiser euh, des regroupements de plus de 10 personnes, ce n'est pas non plus possible d'un point de vue professionnel. Et donc, toutes les grandes messes qui peuvent être organisées, eh bien, elles doivent l'être en visioconférence. Et puis, bien évidemment, il y a ces problèmes de cours en présentiel. Alors, les cours en présentiel, on a entendu toutes les lubies qui pouvaient exister de la part des hyper qui ont organisé des réunions un peu dans tous les sens et pour dire tout et n'importe quoi. Je crois qu'il faut rappeler certaines choses. Dans ce qui a été présenté un peu globalement, il y a cette idée que ce sont les enseignants qui vont se déplacer et pas les élèves pour gérer les problèmes de désinfection, certes. Mais ça signifie que la désinfection des établissements scolaires et donc du poste de travail de l'enseignement doit être faite entre chaque enseignant. Et il n'est pas question, comme ça a été évoqué par certains, que ce soit l'enseignant qui désinfecte son poste de travail. La désinfection, c'est un travail, ça nécessite une formation importante, ça nécessite des produits, et ça ne peut être un enseignant qui remplit cette mission. C'est une évidence. Donc ça, c'est absolument impossible que l'enseignant fasse ça. D'autre part, ça pose aussi le problème de la circulation en général dans les établissements. Et ça, il faut être très prudent pour que les gestes barrières puissent être respectés partout. Et puis, il y a aussi un autre problème. Nous sommes des enseignants, nous sommes des professionnels de l'enseignement. Donc, il n'est pas question, comme ça a pu être évoqué parfois, d'avoir autre chose que nos élèves alors bien évidemment des petits groupes puisque il n'y a pas plus de 10 élèves et que nous division font 20 30 voire 35 élèves donc ça des petits groupes c'est une chose mais ça ne peut être que nos élèves il ne peut être question d'avoir des élèves d'autres niveaux à partir du 18 d'ailleurs ce sont que les 6 sixièmes et les 5 cinquièmes pas question d'organiser en guadeloupe je ne sais quelle expérimentation le ministre l'a dit ce sont les sixièmes et les cinquièmes à partir de là Seuls les enseignants de, ayant ces élèves-là euh, peuvent euh, assurer des cours et euh, faire de l'enseignement. Il n'est pas question de faire de la garderie. Il n'est pas question d'avoir des groupes avec des classes différentes, avec des élèves qu'on ne connaît pas. Ça pose un problème de sécurité très lourd. Euh, et donc, on ne peut avoir que nos élèves pour faire de l'enseignement. Sinon, on fait de la garderie et ce n'est plus du tout ce pourquoi euh, nous sommes formés et rémunérés. Je crois qu'il faut absolument refuser tout ce qui sort euh, de la pédagogie. Nous, nous sommes là pour faire de la pédagogie, nous assurons la continuité pédagogique depuis des mois euh, avec toutes les difficultés que chacun connaît. Il n'est pas question euh, de tout mettre par terre aujourd'hui pour aller faire de la garderie, pour faire plaisir au ministre de l'économie. Et ça, je crois qu'il faut être ferme et définitif dessus. Par ailleurs, euh, le SNES sera aux côtés de tous les collègues en difficulté euh, qui auront l'impression euh, que euh, ces règles sanitaires ne sont pas respectées, pour éventuellement alerter euh, sur euh, un risque potentiel, euh, alerter sur un droit de retrait, et puis, si les choses n'avancent pas, aller euh, vers euh, des plaintes au juridique et au pénal euh, s'il euh, y a une mise en danger des personnels. Car contrairement à ce qui a pu être dit ou évoqué, euh, la loi euh, sur euh, euh, en gros euh, l'immunité euh, des hiérarchies elle n'est pas encore votée et en plus elle ne sera pas rétroactive donc ça veut dire que vous pouvez attaquer au pénal toute personne euh, dans la hiérarchie euh, qui euh, met en danger euh, la vie des gens euh, en ne respectant pas euh, les barrières sanitaires donc soyez très prudent ne prenez pas de risques faites respecter les règles sanitaires au possible agissez collectivement euh, et euh, n'hésitez pas à nous signaler à la section académique tout ce qui vous paraîtrait euh, complètement farfelu ou autre. Bon week-end, à bientôt